Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une toute nouvelle vidéo sur Poppy Playtime, mais pas le vrai, mais c'est sur Roblox. Du coup, c'est un jeu que j'avais vu sur dans pas mal de youtubeurs comme Fergus Jumper. Et c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment aimé, d'après mon aperçu. Du coup, je vais laisser la, en vidéo. Et, je, et ça ne va pas juste être un jeu de, de gaming. Mais aussi, euh, ça, va être, euh, ça va être aussi un petit tuto, quoi. Parce que je connais, euh, je connais pas mal de choses sur ce jeu. Pas mal de raccourcis, pas mal de, de, de, de trucs à faire. Mais c'est à la fin où je galère le plus. Du coup, j'ai jamais gagné à ce jeu. Et on va essayer en vidéo. C'est le chapitre 1. Je crois qu'il y a aussi le chapitre 2 de, de Roblox. Après, si vous voulez, je peux, je peux essayer de faire euh, le vrai Poppy Playchain. Du coup, je suis vraiment désolé pour le retard de mes vidéos. C'est parce que euh, j'étais en vacances. Et aussi, euh, je n'ai pas un assez bon téléphone pour faire plein de lives. Du coup, moi, je préfère faire des lives que des vidéos, tu vois, parce que les vidéos... Voilà, c'est bien, quoi, mais des lives, tu parles aux gens. C'est plus amusant et tu peux rester, par exemple, deux heures sans, sans, sans t'ennuyer. Du coup, j'attends avoir un meilleur téléphone, comme ça, je pourrais faire des les Guys tranquille. Mais ne vous inquiétez pas, je vais trouver un moyen. Du coup, j'avais remarqué que dans ma vidéo Minecraft, euh, ça, ça laguait un petit peu. Moi, je ne lagais pas. Du coup, c'est du, du à cause de, de l'enregistrement de la vidéo. Qu'est-ce que je vais faire Je vais filmer avec, euh, avec mon téléphone. Et du coup, vous allez bien regarder. Bien sûr, je vais le mettre dans le noir, mais maintenant, je ne peux pas. Du coup, là ici, il faut il faut sprint un peu, mais pas trop quand même, voilà. Après on part ici, là on ouvre la porte, on part l'avant, et on prend cette magnifique -là. Du coup, désolé les gars, j'ai pas mis le son du jeu parce que quand je mets le son du jeu, frère, ma voix, on l'entend plus. Ma voix, on l'entend plus. Comme euh, par exemple, dans l'ancienne vidéo expédition, tu vois, c'était une bonne vidéo c'est une vidéo amusante, ça va quoi, mais, mais quand même, il y avait le du jeu qui bouverse tout. Du coup, là-bas, il, il y a un pied de biche. Là, on va casser cet endroit-là. On voit, ce jeu-là, il est incroyable. Il mérite beaucoup plus de likes et beaucoup plus de joueurs pour y jouer. Mais il y a le vrai poppy Playtime de chapitre 1, qui est qui est gratuit. voilà Là, en fait en B ici. Du coup, c'est normal que j'ai pas peur parce que j'ai déjà joué. Donc je crois à la fin, c'est là où j'aurai un peu peur, les gars. À la fin, c'est là où j'aurai un peu peur. Mais je sais pas si je vais arriver à la fin. Du coup, code de sécurité, 76,95. Du coup, là je pars ici, je pars là-bas. Là je vais sprint. 76 94. 60. 16, 80, 15. Voilà, c'est le code. Maintenant, là-bas, ici, tu n'as rien à faire à part prendre la main bleue. Voilà. Il y a aussi un autre Poppy Playtime chapitre 1 sur Roblox. Et il y a un Poppy Playtime chapitre 2. Si vous voulez que je les essaye, vous n'avez qu'à me dire dans les commentaires. Du coup, là-bas, je dois mettre ma main bleue. Voilà, comme ça, ça va s'activer. Et c'est aussi, euh, c'est aussi, c'est aussi grâce à un joueur Roblox. Il s'appelle euh, Tap euh, Tap Play ou bien Tap Un Play. C'est un joueur qui m'a vraiment, vraiment aidé sur sur ce jeu en regardant ses vidéos. Ça m'a, ça m'a beaucoup été utile. Voilà. Quand tu éteins la lumière, il y a sur la main de, de, de Huggy Wuggy une clé. Tu prends la clé avec la main, bien sûr, comme d'habitude, après tu pars dans, dans l'endroit là où il y a écrit Power. Donc Du coup, j'appuie sur F pour l'ouvrir avec la clé. Maintenant, tu l'ouvres manuellement. Après, tu repars ici. Voilà. Du coup, ici, c'est là où j'ai le plus galéré à comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre facilement. Par exemple, là, ça c'est de couleur rouge. Je, je dois mettre ma main ici. Quand je mets ma main ici, ça reste collé. Ça reste collé. Mais il y a une limite. Par exemple, si, si je me déplace trop loin, je ne peux plus me déplacer. Je dois enlever ma main pour me déplacer. Du coup, là, je dois, dois l'entourer comme ça. Voilà. Là, il est allumé. Et là, je dois chercher l'autre couleur rouge. Il est juste ici. Voilà. Je vais mettre ma main ici. Je vais, je vais mettre euh, ma main ici. Voilà. Du coup, ils se sont allumés tous les deux. Comme on l'a remarqué. Et là, c'est 1 sur 4. Du coup, maintenant, je, je crois que je vais allumer les, les bleus. Voilà. Je vais aller ici, comme ça. Désolé si vous voyez que la vidéo lag un peu. C'est normal. Voilà. Du coup, il y a les lumières bleues qui sont allumées. Je vais m'en occuper, je crois, des lumières... Des lumières orange What C'est pas ce que... Malware antivirus Frère les gars j'en ai marre des antivirus j'en frère les antivirus ils servent à rien je vous jure Et juste Windows Defender c'est bon il est, il, est, il, est, il est gratos tranquille Du coup je crois que c'est pas, pas ici Voilà c'est ici Du coup là je fais comme ça Là il Non c'est bien Là il voilà. Du coup j'enlève ma main. Et là je vais m'en du orange. Je mets ma main ici. Je pars là-bas comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, cet endroit-là s'ouvre. Du coup, quand tu tout seul, tu n'as qu'à faire ta main. Quand tu es avec tes potes, tu dois mettre euh, ta, euh, ta main avec tes potes. Par exemple, là, un bro je mets ma main, il est allumé, tu vois. Mais les autres, ils sont éteints, ils ne vont pas marcher. S'il y a deux allumés, ça veut dire qu'il y a quelqu'un avec toi. Du coup, il est avec toi. Tu dois mettre ta main dans un côté et lui dans l'autre. Du coup, puisque moi je suis tout seul, c'est tranquille. Pourquoi il y a un lag C'est bizarre. Attendez. Voilà, c'est bon. Maintenant, il y a la lumière qui va marcher. Voilà. Maintenant, on voit tout. Voilà. Comme vous voyez, Huggy Wuggy n'est plus là. On va passer ici. Du coup, euh, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le vrai Poppy Playtime, oh, le okay, Geogi, okay. c'est quoi là-bas Attends, attends, attends, attends, attends, c'est quoi là-bas Ah ouais, c'est pour faire sprint. Ah oh ouais, j'ai vu Poppy Playtime là, juste marcher juste là-bas. Je vais marcher juste là-bas. Là, l'étape là, qu'on va passer, là, je la connais. Alors là, il y a quatre endroits de cubes. Tu vois Et Tu dois prendre tous les cubes qui sont dans cet endroit-là. Du coup, je vais tous les prendre un par un. On va commencer par toi. Voilà. On va commencer. On va passer par toi. On va aussi passer par toi. Du coup, si vous êtes seul, vous, vous devez tous les prendre d'un seul coup. Et si, vous, si vous, vous êtes avec des potes, vous pouvez tous les prendre un seul coup parce que si tu prends un objet, par exemple, alors que tu joues avec des gens, même, même les personnes qui sont avec toi, euh, ils les ont quoi. C'est ce qui est bien. Gonfère ouvrir. Du coup, les gars, si je gagne pas durant cette vidéo, frère, je suis vraiment désolé parce que voilà, quoi. Même, même, si, même si je connais la, la, la base du jeu, tu vois, c'est galère. C'est galère quand même. Là. Maintenant, attendez, je vais faire... Oh non Mais pourquoi je suis tombé Ah, je suis bête ou quoi J'avais tous les carreaux, je croyais que j'en je avais pas pris. Et là, je suis tombé. Voilà, là, je vais tous les mettre. Un, deux, trois... Quatrième. Voilà. Maintenant, pour que tu les poses, voilà. Ici, là, vous avez un, un petit... Euh, un petit carton, quoi à l'intérieur de ce carton-là, il y a la main rouge. Du coup, là, vous voyez, oh non, il y a la main bleue, il y a la main rouge, il faut que quelqu'un soit avec toi, quelqu'un avec la main rouge, quelqu'un avec la main bleue. Maintenant, tu peux les utiliser tous les deux en même temps. C'est ce qui est trop bien. Du coup, là, là je, là, je vais prendre. Du coup, je vais mettre ma main ici. Voilà. Et l'autre main là-bas. Attends, ça marche pas Ah, ouais, c'est bon. Là, on doit attendre c'est vraiment trop réaliste genre pour une copie de Bobby Placiam c'est trop réaliste et il y a aussi le Bobby Placiam mobile je crois que ça existe du coup je crois pas que je pourrais jouer je crois pas que je pourrais jouer à, à, au vrai Bobby Placiam chapitre 2 parce qu'il est payant du coup je pourrais pas mais le chapitre 1 je crois que je pourrais puisqu'il est gratuit du coup là c'est pas ici voilà comme vous voyez ici oh non, passer de l'autre côté du coup là quand vous voyez les côtés avec les avec les trucs gris ne passez pas parce qu'en fait ça fait descendre ça te fait descendre du coup tu passes par le côté normal là tu mets ta main ici tu passes par là et ça ça te fait descendre regarde t'as vu il y a un petit boost du coup tu pars tu pars ici et tu fais ton autre main l'autre main voilà tu vois là c'est bien du coup, là, il faut passer ici, là où il y a la, la lumière verte. Voilà. Du coup, il va me ramener. Alors, du coup, dans cet endroit-là, ce que je sais, ce que je sais, c'est que tu dois aller en haut et faire des réglages de lumière. Et mais les réglages de lumière en haut, frère, c'est galère. Je vous jure que c'est galère. Là, l'endroit où je vois, là... Regardez, maintenant, je vais descendre. Dans cet endroit-là, en fait, tu dois mettre le jouet. Du coup, tu dois faire des réglages de lumière. Après, tu pourras, tu pourras appuyer sur ces trucs-là que je vois, de, de, de, tous les trois. Et après, il y aura des cartons qui vont passer par là, jusqu'à ce que euh, ce, ce truc jaune-là, il va faire sortir un jouet. Tu vas le prendre, tu vas le mettre ici, tu vas rentrer, tu vas un peu t'approcher. Après, il y a Huggy Wuggy qui va venir chez toi. Et là, c'est la dernière étape où tu dois venir... Dans le, ici. Cet endroit-là, ça ne se voit pas. Voilà, ici. Voilà, c'est ici. Du coup je vais je vais essayer de faire un réglage de lumière. Parce que c'est là où c'est le plus galère de faire un réglage de lumière. Tu vois pour le premier réglage de lumière, c'est trop aise. Le deuxième c'est trop aise. Le troisième les gars frère, c'est trop chaud. Parce que il faut que tu as la possibilité d'utiliser la lumière. Mais pour utiliser la lumière, il te faut ses contre contrebux. Attends, je vérifie. Oh voilà, c'est contre -bux, malheureusement. Ah, je vais passer là-bas, voilà. Là, voilà. Du coup, il y a un truc, il y a un truc ici, là, jaune, tu vois. Là, tu, tu mets ta main ici et tu vas l'attirer, genre. Par exemple, là, là-bas, je vais pas passer. Regardez. Il y, a, il y a un truc jaune que je vise. Là, je mets ma main. Attends, ça n'a pas marché. Là, je mets ma main, ça n'a pas marché. Fondé. Voilà, c'est bon. Là, ça a marché. Du coup, là, je vais passer par là. Je vais mettre ma main ici. Attends, pourquoi ça marche pas Putain, Je crois que je vais faire comme ça. Voilà, là, ça marche. Maintenant, on va faire les mêmes étapes. Genre, mettre une main ici et mettre une main là-bas. Là, on va faire comme ça. Voilà, ça s'allume. Voilà, ça a marché. C très bien. Et du coup, je vais faire l'autre. Voilà, du coup, je sors comme ça. Et là, l'autre main, ici. Voilà. Quoi, quoi, du coup J'ai peur, je crois que j'allais tomber parce que dans ces endroits là, frère, si par exemple tu laisses tes mains et tu te déplaces, tu peux tomber. Et si tu tombes frère, tu prends les dégâts de chute. Et c'est pas des de dégâts de chute, genre euh, moins 20% de TPV, moins 30% de TPV. Non, c'est pas ça, c'est moins 100%. Il n'y a pas de pitié, les gars. Il n'y a pas de pitié, je vous jure. Du coup, d'après ce que j'ai compris, attendez, Là je crois que je vais passer par là. Voilà, attendez de faire ici là je vais faire une main avant voilà ah, c'est bien là, je, vais, là, je vais aller ici du coup je sais pas si vous m'entendez normal je crois que vous m'entendez mieux puisque j'approche euh, le micro j'attends j'attends pour avoir un meilleur téléphone les gars j'attends du coup c'est grand max c'est grand max la fin de l'année là où j'aurais au oh, frère ah j'ai une crise cardiaque Ah voilà. Quoi J'ai pas fait le rouge bizarre non non non s'il vous plaît s'il vous plaît moi j'ai rien fait non non non non moi, oh, non, non, non. Oh, non voilà voilà c'est bon oh, frère j'ai trop peur j'ai trop peur les gars ah, je crois que j'ai une là je vais mettre ma main je crois attends Allez, ça marche pas Je mets ma main. Voilà, je mets ma main ici. Je passe là-bas comme ça. Normal. Attends, frère, j'ai failli tomber. Oh je vous j'ai failli tomber. Et là, tu vois, là, c'est une place pas normal. Du coup, je mets mon ma autre main ici. Passed. Ça marche pas Attends, attendez. Je vais essayer comme ça. Attends. Je vais, je vais essayer comme ça. Voilà. Là, je fais comme ça. Là, je pague ici. Je crois que ça va marcher oh, C'est méga chaud, je vous jure. Oh. Oh attendez. Je crois que je vais essayer. Attends, je vais aller ici. Quoi, même comme ça Il faut que je me Il faut que je m'approche. Genre là, je vais aller ici. je, passe, je fais comme ça. Voilà. Là je mets. Attends. Je mets ma main ici. Voilà. Attendez. Oh J'ai réussi. Mais quoi? Attendez, j'ai mis ma main droite. On est d'accord, les gars, on est, est d'accord. J'ai mis ma main droite. Voilà. Le seul problème, c'est que je veux savoir si je mets ma main ici. C'est l'étape la plus galère que je vis en toute ma vie. Attendez, je crois. Ah, je crois que j'ai une idée. Voilà, là, je vais faire ma main ici, comme ça. Là, je passe ici. Du coup, je fais comme ça. Et après, je fais l'autre main, là-bas. Quoi Oh non, je suis tombé Oh non Oh non, je suis tombé Oh là là je... Oh non Bon, bah, c'est pas grave J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Du coup, si vous voulez que, que je que réessaye de faire des vidéos sur, sur Minecraft, si vous n'avez qu'à me le dire dans les commentaires. Du coup, pour information, je ne vais plus faire des vidéos sur le simulator parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de gens qui en enfin, font. Du coup, j'en ferai plus. Je suis vraiment désolé. Et je vous dis ciao les potes.